Ils sont nombreux. Eh bien, m'a profité justement de dire un oh, grand merci à Carmelite. Carmelite qui supportait nous en pile dans un moment qu'on va aller sans ce nom. Même si nous sommes beaucoup en forme totalement, mais avec prier en pile moon chaque green monde, eh bien, nous que que l'état de santé hein, qui dégradée dégradé a amélioré de jour en jour. Nous dit merci pour ça. Et nous disons, grand Jéhovah, merci en pile, nous continué implorer, secourir, pas seulement les non-en difficulté, mais même les, ça va bien, eh bien, il faut dire merci et faut demander remettre la direction. Bref, Napa dit à chaque grand fan, nous remercions merci tout à fait spécial. remerciement spécial à chaque grand monde, parce que Géant Pilnayot, qui a fait diligence pour entrer en contact avec nous. Et nos amis, nous sommes capables dire qu'ils ensemble avec nous dans le Parlement, en qui à l'étranger. Un pile n'a ici tout qui fait diligence pour entrer en an contact avec famille Merci en pile. Et ça fait nous comprendre que il y a un pile de monde ben, qui est prêt pour sympathiser avec nous. Mabdi, enfin, à chaque grand monde qui fait des commentaires parce que il y a des messages qui arrivent jeunes moins par rapport à certains commentaires. Des gens qui disent ben écoutez, c'est bien le type qui est là c'est pas pour sa raison, nous même nous te proposer pour nous parler sous chanel là, parce que nous connaissons que, nous un maximum de monde qui a brémé ça l'a fait là. même les là quelques pas, nous ouais, avons a un petit message qui dit, mais où est ouais, passé à Ben, il était là, il était là. Euh, quel monde qui dit tout, ben écoutez, plutôt c'est mis parce que l'autre la lit trop, Jésus, ben, non, pas quoi ça, parce que, c'est chaque grand monde qui peut faire travail là. Vous imaginé que, un seul monde qui peut faire travail là,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 donc Zael l'a pas là encore au point que y a une vidéo qui jeune moins vidéo ça a que Eric qui est même avec pile negligie il sorti bon les Zael témoigner parce que les qui étaient en face Eric et tout ils étaient faire pile massacre. Geneig pourquoi qu'on le mois avril Eric tout contre faire un pile massacre. mois avril ils ont été face Eric et parce que qu'on opération euh, bandit en face la talmené eh bien sortent des là des grave pile problème Eric Tépramone mais si on suit Chanel ça bien longtemps, on a chance, tendez voir Eric. On a chance, tendez de Eric. Dernier crime, Eric pral fait. C'était bien, oui, la famille. Eric, a un problème ensemble avec Nego, Pas oublier, on m'a fait trois petites garçons, tous les trois, dans mauvaises mauvais affaire. Mais comment est-ce que vous passez un deuxième frère qui est le dosou, dosou et mourir. Parce que dosou te tellement criminel, eh bien, Monsieur tout yon ma tout ton petit dans votre lit. je ne le pas mde di ok, baga la pape karete comme ça, Parce que eh, sou fait mal, eh bien, ou ap moui nan mal là quand même. Eh bien, ou un piège, yo man yon dosou. Et eh puis, bah, la vin Eric mal. Mkwe, soit dessous, ou bien yon lot proche Eric. Le, moun sa yon tombe yon. Eric,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 Watson, c'est cousin, maman. Ok. Maman, c'est Matat tante Watson. Watson, non, madame. <cute> <cute> ok, bandit Watson. Eh bien, ok. Où la journée, je pour à qui ça est doux là Parce oui. que vous, c'est <cute> cousin Watson, menti Cousin Watson. Et eh, vraiment, pas là, il menti. Yeah. Ok, oui. Eh bon, ok. Eh bien, n'importe qui qui est ici, ici, dans même. Il en Amérique. Watson, cousin dans même. Qui c'est, tel son, ok je ne sais pas qui est Whitey Blanc. Alors, a travail là. Il est même là. Je ne peux pas donner de réponse pour me donner soit... vous et si je mets un en bas, ou bien ma je pour vous. Mais c'est même là. Je suis un petit frère... un petit de soi. Voilà. Et je suis un cousin là. Ou bien petit suis innocent. Moi-même, je ne innocent. Voilà. Et pour le cousin, on prend là. Mais il même là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 Pour l'al nan jardin. Mais écoutez bien, le père de Watson n'est pas en harmonie avec petit garçon. Ce n'est pas ça qui intéresse Eric. Parce que c'est l'esprit de vengeance qui n'a pas Eric. Eric croise avec papa Watson. sortant de là, il y a le père. Nous avons chercher une vidéo pour nous. Alors, euh, audio, je pas de chance de joindre. L'al-kembe papa, il fait le Li fèl bay tout moun ki kon passer nan zone la tout moun ki kon nan base la ensemble avec Watson. Mais l'elfin fait fè fèl père à Le parler a dit même son grand monde pas konn nan bagage jeune garçon. D'ailleurs petit m'en pas en abonné avec lui parce que monsieur son vagabond. Il dit OK papi, parler non, parlez non. Monsieur qu'on voit, on voit bête. On voit même première fois m'dans don voit comme ça même les son bandits. Bon. Les c'est fin le P.A. parler mes amis. Qui ça nous ta capable imagine qu'à priver nous même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 Et puis il y a pour Simon Davini, qui ont fait un autre massacre. N'est-ce qu'ils ont fait un pile massacre dans une zone, alors je ne capable de dans une commune, Saint-Louis du nord-là, à travers plusieurs sections communales que N'est-ce même ont fait rayer. Est-ce que nous comprenons Donc, vous il là, les bagarres c'est comme ça, la passée, tout le monde a plaint. Parce que M. Mélimé, même de temps en temps, ces menaces la fait. Dernièrement, là, ils ont arrêté un type...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 Tout le monde qui a vu dans le département 6e, reste pour nous tout net, fort, chamraz. ok, le monde qui parle là-dedans ou pas là-dedans, <laughs> vous comprenez? Mm, Chabot, tout côté net, fort, tout côté net en général, beaucoup de pour pou nous, tout côté net, <laughs> a, avec un peu de et assez, nous sans rassurer qui a bon de problème en là, c'est <coughs> <coughs> <Gokose. coughs> pas pasteur Job, citoyen ta... si saint louis Mais un pasteur Job. Il un pasteur Job. Il un Job. pasteur Job. A yon nèg avec Zael qui arrivé, pour madame Eugénie avec madame Pasteur à Saint-Louis qui t'a lavé ou qui t'a fait. Puis la salité dans le pays qui t'a le vivre en bas désiré. A <laughs> tellement là, après tout ça qui passe, <laughs> ti nèg sa reprend par Pal Tomahou pour yon. A tellement mis a yon caché ou anamètre. Konne pa ge moun ki soulel yaye boutan. <laughs> ti boba ralik petezi ou papa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 Gardez pour nous. Hein? Les chefs-là ont manifesté. Gardez pour nous. Si qui nan menou, pour nous avec mes la différence. ki ta fait. Vous nous avons dit, nous Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons appris. Nous avons Nous avons appris. Nous OK? directeur regardez. à garder. OK? Regardez bien. Regardez bien pour nous, si nous sommes te relèger les gens nous prenons. Regardez bien pour nous. OK? Ouais, on va parle. regardez bien pour nous. Et nèg ça, ay c'est quand danger, nèg ça qui te baide bon à pas comme si les politique n'a fait, nous pas fait, nou pas justice oui. OK? Eh ben toute population makrou do ça, à seulement là, c'est qu'a parler OK? Nous connaissais moi pour balil. Côté bagaille là tomber si m'vle m'balil, même fait si là ça pile bagaille. Ba Mais mi son nèg ni te vle sans bas même pour te tomber. Mi c'est je seul cou ma honnête. Après mi c'était fini c'est vrai bal là même tout ça. Mais c'est arrivé, il m'a on Comprendre? Bon, mi c'est vin atéré jou soir na là, qui c'est c'que danger, nèg Jean-Clair. Mais était dans sans race, après tous les vêtements qui était passé la caillit, mi c'est taille ma honn. Il était tout descend désiré et puis atelman, atelman miséjouen. Miséjouen, même, à tellement à tellement misé jouer misé jouer on s'est quand même non ça l'a pas à mais ça l'a cherché même là en bas même boule de tomber et et Walmart ont été jouer mais à tellement misé non mais la police là mais là mais quand misé t'es na bruison t'es déocté la gueule octé dit c'est évadé misé t'es évadé et misé t'es fort promesse déjà à tellement défendre nous quoi nous ou pas en l'air même connais où que place où là toujours et bien misé non mais la police on a mis sous besoin faire des pour bien et bon, la population. Plaw. ok c'est capable danger il passe pa sous la terre encore actuellement là côté li à là il presque un ciel ok et fanatique c'est quand danger c'est prends danger actuellement il pas mourir. non mais plutôt le ne mouru pas. fois 50 j'ai dans la police, ça on ok? Et, ok. Vous comprenez? Ok. Tout le monde qui a entendu ça, fait, fait, fait, fait, ça, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, fait, ok mon jean clair même qu'on est comme c'est mon lacayo kayo, te plus le problème tout la lacayo ok eh bien nous tout on connaît là après gars un gros coup d'applaudissement là dans toute commune situé depuis e commune nord-ouest de, comment c'est depuis Saint-Louis dit non là pour tel tomber nan dans toute l'autre quartier quartier, troisième côté net Gaspard Mercier à la dernière minute, ça va faire un peu de En l'air, là, même combien de monde. Et je sais, qui était chef, en bas, à l'époque, qui était des madame président, qui était pour chef, qui était vidéo dans toi. Ok? Ah bon? Ok, les gens qui ne pas de temps, ils ne sont ils sont ils sont OK 50 ok? Mais nous connaissons que sans rasme, après l'éveil moui, encore, sans bail. monsieur ta fonctionné, désiré, m'on saline. Si bradon, eh bien ok, monsieur c'est nan mes chefs là tellement. Et puis pour Eric, kap parle, kap voye voice, kap di ki yes, type ça sa sae, son vagabond, son bon grain là oui, qui nan la police. Mais Eric, pas de jam si coup pal la, tap vini. plutôt se arrête, ou te arrête Eric? Eh bien, Eric pral moui.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 Deux, deux voix qui partent après la mort Eric. Oh, yes. Ça, c'est un petit peu de monde. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <criculant> Même pas tant, l'État, pas il pas il ne pas il il ne peut Ça c'est il mais l'autre ki petite gang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 Dans le moment où qu'on a fait un petit kidnapping, jusqu'à présent, toujours un kidnapping, mais par rapport à jean longtemps, on pensait que gagner un petit allègement tout petit. Eh bien, euh, on a fait un petit mais on a répondu à une voice. Et là, ça, on pensé que c'était la euh, première voice, Eric. Mm -hmm. C'était première voice, Eric. Et puis après, presque chaque mois, Eric a parlé la gay Voice. Entendez pour la vérité et pour l'histoire. C'est ça, belle en pile, monsieur. ça, belle en pile, belle en pile. C'est, regardez comment, regardez comment. Regardez comment la vie en J'ai passé, nous, messieurs. <laughs> Aïe, Zael, pour plaisir, nous, monsieur. Pour plaisir, nous. Même d'assurer, pour plaisir, nous parlons nous bossons là non? Ok, Maxo, soubez-vous de ni Maxen. Zael, pas de monde voieux, pas de petit grave à pour nous. Ok, nous comptons comment servir. J'ai besoin nous de téléphone nous nous indirect. OK? Même pas faire marque faire faire nous okay? mais si c'est nous poser. Ouais pendant ce temps, je Si tu as quelqu'un qui bis, neg moto, neg bis sorti port de traverser qui pour pas traverser l'officine pour pour un bon si vous avez toujours fait des barreaux, si vous avez eu des barreaux, pas comme vous avez dit pour mettre des à et encore. Comme vous déjà. Pendant 7 encore, depuis matin, les gens ont bloqué ligne. Les gens qui sortent sous moto, qui qui avec moto, pour des qui ont qui qui ont pour aller prendre bord, pour bas, opéré là. Ok, mais vous êtes avec moto. Il e ak ak ah, y a trois personnes quatre. Ah, quand il y a là, je crois que Bélame a Parce que moun ne sais pas si partisans Quand il prend un il ne va pas prendre un non C'est là, tout Voilà, depuis que je prends je Mais depuis que je prends Mais Ok Vous avez des B de nous nous ne sommes nous, nous, fois, dans nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Avant nous, avant nous, avant nous, nous, avant nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Faut nous, pour nous prendre à Londres pour nous tomber dans marché la pied. si nous pas faire opération ça nous de la main pour ca ça m'a pas pour que j'm'a déposé ou elle est mouri dilatation estomac m'a déposé comme tu es pas sois si tu as une biscuit tu prend des paquet tu encadrer dans samedi dia avant de voyager Yo t'ai m sur le téléphone. Parce que la mienne s'en avec La quoi m'est m pas loin. ok ne e quoi pas de C'est la mienne vivre. Et la mienne vivre. Je pas loin. C'est la ma vive. Et la ma vive. Je pas loin. encore ne suis ma vie là ne pas loin. Je ne suis pas vous Je ne suis pas Je ne suis pas ne pas il faut que tout aller bien tou. il y ait des billets attendre tout. Parce que tout le temps, nous prenons ça, nous, était bouche fermée mais nous ne pas la radio comme ça qu'on fait là. poubelle Béla, il y a des choses très fortes. Non, ça, c'est notre bagaille. Ou actuellement là, moto qui a sauté, elle va pas traverser la encore. La machine qui a traversé, elle est obligée de camper. Parce que comme on a besoin l'autre, monde a toujours des fois par l'autre là. On a bloqué là, on ne ca pas débloquer. Vous comprenez bon comme guider les gens... Qui a kote yon là, yon ka prépale. Gide chef gombay qui a pasé, yon ka prépale. Ou ka reso yon moni, mouni yi pense yon ka prépale, yon ka rele. Ok? Moui pas sa nos la. Ok? Da souete la la police, avant de yon distribuye moun yon moun te, pou yon moun te na mache la pi avek moun yon. Fok ta entre yon pran moun sa ou man sa lin la koulia. Pase yon entre avec men moto tout man sa lin. Moto sa moun kon yo tout pran yo moto ça va pas fonctionner pour faire taxi dans marché la pierre avec gomon. Ok? Pendant ce temps-là, les gens ça, bien et parlé. déposé ça moins, oui. Mais déposé ça. C'est même partisan, les vélos. Ils très ça les gens étaient très fort. Ils ont parlé à Koulia. Okay? J'ai dit, à 6h30. Ok Gardez pour nous, misère, misère, mon misère. Qui c'est mon taille fort, même qui est à faire, Ou plutôt, ça pour moi. Parce que je pas si suis un dans Ok Même pas quoi se suis un homme qui qui est et hier soir même a encore qui vienne faire ça, depuis hier de soir, ils descend avec pile bœuf Zaëlio Max Senyo, ils avec pile bœuf, descend la pierre depuis hier soir. Et puis ils ont tout passé le matin. Les rivalons, oui ils ont tout plongé prendre dedans. Ils ont tout monté Monsaline ouais. Quand si e eh, eh, eh, eh, il y a opération encore. Si parce Qui dit, qui dit, qui dit, qui dit, qui qui dit, dit, qui qui dit, qui dit, qui dit, qui qui pas qui qui qui dit, ok, L'UVB camper. camper. Ça foutel, camper parce que jusqu'à ce que je puisse avancer devant. Ok? D'accord, c'est bon, qui passe à nos là. Peu importe, je me dit, n'importe chauffeur qui se déplacer, n'importe moto, ferme qu'on a avant parce que je pas nous mentir, je mais peux nous Même quand tu a tout, je ne peux pas manger tout. oui. Moi, pas criminel parce que je pas être un je ne peux pas un mais de vous allez faire monter, au mettre très bien, vous mettez ma ou jouez, ma ou jou, Et vous ça On va vous mettre la fumée maintenant, vous avez ok? Eric, allez. Eric, pap tourner encore. Yo, fini avec Eric. Mais, ça fait nous comprendre que, avec gang, il y un dans le pays d'Haïti parce que nous-mêmes nous avons une fixation sur zone de si la